Et hey yo tout le monde c'était Ridil, pour une fois je vais commencer la vidéo comme ça. Ce que vous avez vu hier n'est pas représentatif de Halo Infinite et de son avancement, ça va évoluer. Je trouve ça dommage qu'on n'ait pas eu une claque intersidérale hier et qu'on soit tous globalement déçus. Donc euh, d'habitude on faisait une grosse analyse image par image, là je pense qu'il y a trop de choses à en dire. Alors ça, ça viendra dans un second temps mais d'abord je tenais absolument à faire cette vidéo parce que c'est vrai que bon bah, si, si on la faisait pas d'abord, c'est des questions qui reviendraient énormément. Sur l'analyse image par image, donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à dire sur visuellement, qu'est-ce qu'on a vu. Parce que on nous a tellement vendu le ray tracing, la prochaine génération de consoles que ça me paraît quand même prioritaire. Alors outre la démo en elle-même, on a eu quelques petites infos à droite à gauche depuis. Déjà, il s'agit d'une vieille build qui a... Plusieurs mois, donc alors combien on sait pas exactement mais ça peut aller 2, 3, 4, 5 s'il le faut. Bref graphiquement le jeu a eu le temps de bien évoluer et il nous reste quand même encore quelques mois avant la sortie du jeu. Ensuite le jeu tournait sur PC sans ray tracing, qui n'était pas le cas de ce qu'on a vu en 2018 et 2019. On arrive à une autre news qui va pas vraiment faire plaisir à tout le monde... Le Ray Tracing ne sera pas disponible à la sortie du jeu, ça viendra après. Mais euh, ça montre aussi quelque chose, c'est que quand on voit la démo qu'on a eue, quand on voit que le, la build a plusieurs mois et qu'on euh, n'a pas de Ray Tracing alors qu'on nous le vend depuis des années, pour moi ça met en évidence une chose, c'est que le Covid qu'on s'est mangé cette année, ça a eu un impact considérable sur le développement de Halo Infinite. Jusque là, franchement, 3.43 n'ont pas beaucoup communiqué dessus, Microsoft n'a pas beaucoup communiqué dessus, et du coup, ils n'ont pas communiqué sur le retard qu'ils ont pris à cause du Covid. Mais à mon avis, c'est la réalité, et c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui. Moi, je déplore qu'il n'ait pas affiché en énorme que c'était un travail préliminaire et que bah, ça n'était pas à la hauteur de ce qu'on allait avoir finalement, parce que là, je pense que ça fait beaucoup de mal à la communication du jeu. Bon, enfin bref, on va passer maintenant plus concrètement sur ce qu'on voit dans la démo, et vraiment les détails qui mettent en évidence, justement, le fait que bah, la démo n'est clairement pas terminée. Alors je vous le rappelle, hein, le but c'est pas de faire de l'image par image et analyser tous les éléments qu'on voit, ça viendra dans un second temps. Le but c'est uniquement de s'arrêter sur les endroits qui font ticket et qui montrent bien que la démo est inégale. Donc le premier point c'est euh, déjà le portail qui s'ouvre avec Halo Infinite écrit dedans. Il faut bien voir qu'il y a écrit démo en dessous, donc c'est euh, subtil, mais écrire le terme démo dans une conférence comme ça ce n'est clairement pas anodin. Am I dead, already? I, I must be, I mean, this is a punishment, right? Yep, this is death. No! No! No, no, no, no, no. This isn't happening. I'm going to have to make an emergency landing. Hold on! Alors on va s'arrêter là-dessus, moi je trouve que le début de la démo est vraiment très sympa. Je vais vous mettre la puce à l'oreille, euh, notamment sur les effets lumineux qui sont sur la peau de Brohammer et sur l'armure du Major. Il y a vraiment une gestion de la lumière de la réflexion qui est très très sympa. Et globalement, toute la séquence qui est dans le Pélican est tout à fait à la hauteur de ce qu'on avait pu avoir dans le trailer de 2019 à mon avis. Vraiment, je trouve que le rendu sur ce début est vraiment super cool. Cool I can't stand this! No, you are... Breathe. No! You don't get to tell me what to do. You don't get to tell me anything! We're... Are you even listening? I count three anti-aircraft cannons. Three what? You'll be safe here. Oh! I'll be safe! <laughs> safe? I haven't been safe since I found you. I found you, remember? You were out there on your own, and you'd still be out there if it wasn't for me. I thought I was going home. Il n'y aura pas de maison si nous n'arrêtons pas les banistes. Tu dis ça. Nous sommes envers, envers. Je sais que j'ai vu des condors là-bas. Je vais les chercher et trouver un avec le travail de la vie de l'espace. Et quand tu es terminé avec cette guerre, on va partir de là-bas. Alors là, j'ai envie de faire un petit arrêt image encore. Franchement, les effets lumineux sont super sympas. Là, graphiquement, moi je trouve que c'est super beau. Rien à dire. Far away. Wait here. Oh... Please! Let me see what I can find. Cannon's first. When I get back, we can look. Together. Okay, big guy. Ok donc on a l'ATH qui est paré, donc première remarque à faire, l'ATH ne semble pas terminé, il est extrêmement épuré, on voit pas grand chose et notamment l'emplacement des divers éléments pose question notamment tout ce qui concerne les armes, les grenades et tout ça qui est en bas à droite et qui est un gros changement euh, sur ce qu'on a eu euh, sur Halo jusqu'à présent, donc ça peut tout à fait évoluer. Alors on va refaire un petit arrêt image, donc là il y a des petits animaux qui partent en courant quand on passe, il est à noter qu'on va en voir beaucoup, beaucoup des animaux dans ce trailer, notamment pas mal d'oiseaux, et là dessus il y a plusieurs choses à noter. Déjà on va noter les effets de réflexion sur l'eau qui sont vraiment plutôt sympathiques, alors que juste à côté on a un contraste saisissant avec les cailloux et la terre à gauche qui n'a l'air visiblement pas texturée, et l'herbe qui n'est elle aussi pas texturée, moi j'ai l'impression d'avoir du sel shading, alors qu'elle réagit très bien aux effets de vent, et les effets en tout genre. Alors on va faire un petit arrêt image ici, euh, bon on va pas parler des grenières, comme je vous l'ai dit, le but c'est pas d'analyser tout, mais là pour moi, ce screen décrit absolument... C'est-à-dire que là, dans le coin euh, en bas à droite de l'écran, on a le viseur de l'air avec des reflets qui sont magnifiques. Mais à côté de ça, on a une source de lumière verte un petit peu chelou dans le coin qui sort de nulle part. Et on a aussi dans le fond des montagnes qui sont affreuses, avec euh, même pas de découpage par rapport au ciel et tout. Vraiment, ça se voit que là-bas, ça n'est pas fait, en fait et là c'est pareil, vous regardez vers la gauche la montagne et la terre, les textures sont affreuses. Et je trouve que le contraste qu'on peut avoir avec le soin apporté à certains éléments visuels comme ce qu'on a sur l'arme, et des éléments qu'on voit dans le coin en passant vite fait comme ça, c'est typique des mots pas terminés. Alors petite mention spéciale sur le trajet du fantôme qui n'est pas linéaire du tout. Concernant le Warthog, pas de traces au sol quand il roule, la conduite a l'air super nerveuse, super agréable il faut bien le dire, la physique a l'air très réaliste contrairement à ce qu'on a eu jusqu'à présent avec les Warthog, mais voilà, pas de traces sur l'environnement, pas d'interaction avec l'environnement et aucune occlusion ambiante à l'intérieur du Warthog. Alors là encore une fois mention spéciale à ce qu'on voit sur cette image parce qu'on peut voir à gauche un caillou qui a une tête relativement correcte et à droite on voit des cailloux horribles avec de la terre qui n'est pas texturée. Là ils ont mis une texture marron, il n'y a aucun effet de lumière, il n'y a absolument rien. Les buissons c'est pareil, pas de texture, l'herbe pas de texture non plus. Donc là, petite mention spéciale quand même aux effets de réflexion sur la boue et l'eau qui sont quand même super beaux, il faut bien le dire. Une petite mention spéciale aux impacts des balles qui peuvent être sur les ennemis, sur les effets de méthane des grognards, sur les effets de plasma qui sont extrêmement colorés, que je trouve super beaux. Et notamment à la persistance du plasma, vous allez voir quand le tif se retourne après on voit qu'il y a une persistance du plasma longtemps après l'explosion d'une grenade à plasma. Bon alors l'arrêt image qui fait mal, parce que là, on a la première confirmation que les élites qu'on va voir sont des élites entre guillemets à l'ancienne, style Halo 2 de anniversaire, vraisemblablement, et donc qu'est-ce qu'on voit Pas de texture dans la bouche, pas de texture dans le cou, il n'a même pas les dents des mandibules. Il n'a que les dents du haut. Donc là, pour moi, c'est vraiment la démonstration pure et simple aussi qu'on est vraiment sur une démo pas terminée où les petits détails, il ne faut pas les regarder. quoi. Alors là on a des brutes qui tombent du ciel via des drop pods enflammés, il y a beaucoup trop de feu d'ailleurs, et les brutes sont relativement vénères, il y a quelques petites choses à dire sur les effets visuels de ces dernières, notamment l'impact des balles sur les armures, le bruitage de ces impacts là, et aussi le fait que les éléments d'armure se détachent quand on tire dessus, qui est une feature plutôt sympa, on voit aussi qu'ils peuvent trébucher en fonction de l'endroit du corps où on tire, ce qui est quand même assez stylé. La phase de l'ascenseur que je trouve quand même assez intéressante Puisque même si on voit qu'il y a des textures qui sont faites à l'arrache En fond, globalement, on a quand même une profondeur de champ Qui est juste impressionnante Vraiment juste impressionnante Il y a des jeux qui l'ont déjà fait Mais là, les effets lumineux sont quand même super cool Le temps a l'air dynamique Et euh, on a quand même des effets de réflexion qui sont très sympas Et moi je trouve qu'on a un vent de liberté et d'immensité on n'a jamais eu sur un halo. Là encore hein, le mouvement du fantôme qui n'a absolument pas rectiligne. On voit qu'il était scripté un peu à l'arrache. Alors là aussi un petit arrêt image qui va piquer. Donc là en fait il y a un grognard qui va arriver en volant. Donc en fait il n'est pas arrivé là tout seul il, était, il a été lancé par une brute Donc, Bon alors je trouve ça génial Mais si on fait un arrêt image Sur comment la brute lance le grognard Le, le grognard il est à 3 mètres Il le prend et le balance Ça c'est pareil c'est inconcevable Que ça soit dans un jeu finalisé Là on a un autre exemple, on le voit encore mieux. Je trouve ça absolument ridicule. Bon je pense qu'on va directement passer à la fin de la vidéo parce qu'il n'y a pas forcément d'éléments très importants à noter d'ici là. Euh, déjà on a quelques passages avec Brohammer et le Major dans le Pélican où là encore on a des effets visuels qui sont très sympas et je pense que c'est de l'ingame au même titre que le reste du gameplay. Pour autant après on arrive sur l'image de la Brute qui est un nouveau général Brute, je ne me souviens plus de son nom. Euh, et là je trouve que ça pique énormément, mais je, vraiment pourquoi terminer le trailer sur un visuel qui pique autant On aurait la brute à côté de nous en jeu, ça serait clairement pas choquant, mais là en gros plan et terminer là-dessus alors qu'on a déjà un avis mitigé, ça fait vraiment mal et je pense que c'est un peu l'image que tout le monde garde de ce euh, trailer de gameplay. Alors voilà, là je pense qu'on a fait un bon petit tour quand même sur le gameplay, il y a un dernier élément dont il faut parler, c'est de la vidéo qui est passée en toute fin de XGS, et en fait c'est un trailer promotionnel d'Halo Infinite qui dure une minute, et déjà il y a une chose qu'on peut remarquer, c'est que visuellement il y a de nombreuses différences qui ont été notées entre ce trailer qui est passé à la fin et le gameplay qu'il y a eu au début. Alors je suis pas sûr que ça soit très pertinent encore une fois de noter toutes les différences. Néanmoins c'est intéressant de noter qu'on a eu deux bulles différentes pour deux vidéos différentes qui sont passées dans le même live, chose que je trouve assez éloquente. Il euh, y a un arrêt image que j'aime bien moi sur ce trailer de fin, c'est im une image où on voit un grunt qui est euh, balancé par une brute encore une fois. Donc là on voit le grunt en l'air et franchement pour moi les effets de lumière, la modélisation, les couleurs je trouve que c'est super beau. Sauf que, dans les mains, elle a des grenades à plasma, et la lumière traverse ses mains. Bon ben voilà, là on est typique sur une démo pas terminée, euh, qui est mal fignolée, et donc là, on n'est pas sur un produit fini. Et là, j'ai envie de terminer cette vidéo là-dessus. On n'est pas sur un produit fini. On peut déplorer qu'on nous ait montré ça maintenant avec la hype de fou qu'il y avait autour d'Halo Infinite. Je pense que tout le monde, quasiment, est déçu. Il y a beaucoup de choses dont on va devoir encore parler, mais je voulais faire vraiment cette vidéo pour euh, rassurer un petit peu, parce que, euh, en fait, simplement, là on est, encore une fois, sur un produit pas fini, ils ont mal communiqué sur ce fait-là, ils n'ont pas assez communiqué, pour moi, sur les difficultés qu'ils ont rencontrées dues à cette année qui est définitivement claquée au sol, et c'est assez dommage parce que, à mon avis il y a beaucoup de gens qui ont extrêmement peur de ce que va être le jeu final de ce fait. Je pense qu'il va falloir être encore patient, ça fait beaucoup trop longtemps qu'on attend déjà, mais il va falloir être encore patient. On devait avoir un reveal hier, le 23 juillet, finalement on a eu le reveal de quelque chose de pas terminé et on attend encore le reveal final. Voilà c'est comme ça. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur Halo Infinite parce qu'on n'a pas fini d'en faire. D'ici là, portez-vous bien et bien entendu, vive Halo